Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo commentée de gameplay. Aujourd'hui, ça ne va pas être une vidéo commentée de gameplay de la Master Chief Collection ou de Halo 5, mais de Spartan Firefight. On en a parlé il y a quelque temps dans une interview, l'interview sera en fin de vidéo si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse. C'est un fun game, Spartan Firefight est un fan game au même titre que euh, Spartan Runner qui sont donc deux jeux qui ont été faits par Doberman qui a donc été interviewé il y a quelques temps. Moi j'ai découvert ce jeu il y a très peu de temps, en fait en réalité euh, juste avant de, de l'interviewer, ces deux bases ce sont des jeux mobiles et je ne joue pas sur téléphone, c'est pas quelque chose que je trouve agréable. Et là très récemment ces deux jeux sont arrivés sur Xbox et c'est vraiment super jouissif à la manette J'y ai très peu joué, en ce moment, je joue pas trop, j'ai pas trop de temps pour jouer, donc euh, là, bah, j'avais un petit peu de temps, je me suis dit, bah, autant aller essayer un petit peu ce jeu, et pourquoi pas vous en faire profiter, vous aussi. Il y a, c'est ultra complet, on a vraiment l'impression qu'on est sur un halo en 2D. Moi, ce qui m'intéresse, c'est débloquer... Cortana mais ça coûte très cher et je suis encore au début je n'ai que 4895 crédits malheureusement c'est bloqué je vais peut-être essayer d'aller soudoyer Doberman peut-être que s'il m'écoute il pourra peut-être m'envoyer des crédits je ne sais pas si c'est possible au moins comme ça je pourrais débloquer Cortana en avance euh, ça serait ça serait vraiment super cool. Il y a différents types de jeux, le principe, la base du jeu c'est du Firefight, c'est survivre le plus longtemps possible. Comme je sais que vous aimez le Parasite, tous derrière vos écr euh, votre écran, j'ai décidé de lancer le mode de jeu Parasite. Il suffit de survivre aux différentes vagues de Flood qui vont s'abattre sur nous. C'est quelque chose que les gens ont attendu et ont voulu sur Halo 3 ODST ou sur Halo Reach. Et aujourd'hui, c'est possible. C'est là. On n'a pas encore Halo Infinite, mais on a le Flood en Firefight sur Halo Spartan Firefight. Et ça, c'est vraiment super cool. Dans ce jeu, on retrouve tout, tous les bruitages qui font Halo. C'est vraiment génial. C'est vraiment super jouissif. À la manette, je crois que je me répète, c'est vraiment... C'est vraiment génial en fait, c'est ultra kiffant. Alors après vous allez voir un gameplay d'une personne qui ne sait pas jouer, qui doit avoir, euh, je sais pas, une 3 euh, heures trois heures 3 peut-être de jeu sur le jeu. Je me répète, au niveau des, des mots. Donc je n'ai pas encore les, les véritables rouages, surtout que je ne joue pas vraiment à des jeux 2D ou des jeux mobiles en règle générale. Donc j'ai pas ce, ce feeling qu'il peut y avoir avec ce genre de jeu. En tout cas... Si c'est quelque chose qui vous plaît, il existe aussi des clans, un système de clans pour, pour s'affronter, pour se comparer entre nous différents modes de jeu. Un mode Red vs Blue pour euh, représenter les, le matchmaking, où on joue contre, contre une IA. Il y a un système de défis qui nous aide à, à gagner des crédits. Euh, juste avant d'enregistrer ça, euh, je suis allé faire un défi où il fallait tuer euh, 50 ennemis euh, en Red vs Blue, donc euh, en, en matchmaking. Euh, c'est après coup que j'ai enregistré, parce que bah, je n'ai pas pensé enregistrer euh, sur le coup. Et franchement, c'est la première fois que je trouve vraiment kiffant d'affronter euh, le floods. Je n'aime pas le flood sur Halo. Moi, je suis vraiment quelqu'un de, de particulier. Hein. Tout ce que les gens aiment euh, la plupart du temps sur, euh, sur Halo, moi... Je vais pas aimer. Alors, bien sûr, il y a quelques petites exceptions. Voilà. Je vais pas cracher sur le fait de jouer des, des élites sur Halo 2, Halo 3 ou Halo Reach, par exemple. Mais je vais préférer ceux de Halo Reach, qui sont beaucoup plus badass. Alors que certains vont dire, ah oui, mais euh, euh, ça détruit le, le côté euh, égalitaire avec les Spartans. Vous voyez, il y, y a des trucs. Moi, je suis là. Je suis pour jouer avec le maximum de fun possible je suis pas pour me prendre la tête à, à viser un score en particulier et du coup bah, ça fait qu'il y a certaines choses qui, qui passent pas et le floude par exemple c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver sur les différents jeux et je suis très content puisque jusqu'à présent depuis un moment il n'y en a pas eu depuis Halo Reach euh, alors peut-être que sur Halo Infinite on va retrouver du Parasite, ça serait logique puisqu'on se retrouve, on va se retrouver sur un Halo euh, Jusqu'à présent on a vu le parasite sur les halos Principalement sur un monde bouclier aussi mais Surtout sur les halos Donc il est tout à fait logique qu'on en retrouve Dedans, enfin du moins Ça ne serait pas surprenant Surtout si on est sur l'halo Zeta Qui a une grande histoire euh... Enfin il y a des halocultures qui en parlent Je vous laisserai euh, euh, La petite vidéo euh, en fin de vidéo Encore une fois je me répète euh... Voilà ce serait logique de voir du flood sur, sur Halo Infinite et peut-être de retrouver un système de baptême du feu où on aurait le parasite. Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire en attendant, c'est rêver. Attention, c'est dangereux de rêver parce que ben, on peut s'attendre à des choses extraordinaires et puis à la fin. Ne pas avoir satisfaction. Donc il faut savoir rêver en prenant du recul. Voilà. Tout, tout simplement je pense que, que c'est le truc attendre d'être surpris. Et de toute façon, si c'est quelque chose que la communauté veut. Euh, par exemple du, du, du firefight avec du, du flux sur Infinite euh, Ça apparaîtra tôt ou tard parce que je crois que 343 veut vraiment essayer de faire en sorte de plaire à la communauté De plaire au maximum à la communauté, de faire ce que la communauté a envie On a eu grâce à eux la Master Chief Collection avec Halo 2 Anniversary Un Halo 2 qui est vraiment fantastique, qui est vraiment super beau avec des cinématiques de Blur euh, voilà, ils sont vraiment à essayer d'écouter la communauté au maximum. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois ils essayent de mélanger des trucs, et puis du coup, bah ça fait un petit peu bizarre. En tout cas, moi, je leur fais extrêmement confiance, et je pense qu'ils ont acquis assez de maturité sur Halo Infinite pour faire quelque chose de génial. Alors bien sûr, il y a eu un faux départ, un faux départ qui m'a fait extrêmement mal euh, personnellement. On en avait déjà parlé dans un live avec, euh, avec Eriville. Euh et j'ai pu en parler à droite ou à gauche à, à certains moments. Mais aujourd'hui, on avance. Il faut avancer. On est bientôt en 2020. On va bientôt avoir des news sur, euh, sur Infinite. On va bientôt avoir de nouvelles images. des images, cette fois-ci, terminées. Et ça va faire plaisir. En attendant, en attendant eh ben, on a des petits jeux comme ça. On a Spartan Firefight. Et c'est vraiment un petit jeu qui est super agréable, que je trouve vraiment super agréable, que je vous invite à tester, que ce soit sur Xbox ou que ce soit sur mobile, si vous êtes un, un joueur qui apprécie ce, ce genre de choses. Et le truc qui est vraiment marrant, c'est que... Alors là, on va parler de quelque chose qui était au tout début euh, de ma carrière de vidéaste sur YouTube, vous voyez, euh, au tout début de la chaîne Halo QG, puisque cette chaîne au début s'appelait euh, QG. Euh, j'avais fait de mes mains un petit site internet qui était très moche en soi, qui existe toujours, que vous pouvez trouver si vous faites des recherches, je ne vais pas vous le donner, il ne faut pas déconner non plus. Et dans ce site, j'avais mis un espace jeu où il y avait un lien de téléchargement de Halo 0. Et Halo 0, j'ai découvert en interviewant Doberban que c'était lui aussi qui avait fait ce jeu à l'époque et c'est vraiment génial en fait de se dire que, Putain on en est là enfin il y, y a ça qui s'est passé j'ai rencontré la personne où j'ai fait son jeu Alors je savais que c'était un fan game à l'époque mais je savais même pas que c'était un français qui l'avait fait C'est enfin voilà moi je. Il y a un côté magique, j'ai du mal à exprimer véritablement ce que je peux ressentir euh, en repensant à, à ce genre de choses, mais euh, je trouve que c'est vraiment. Euh, vraiment super cool et génial les la vie et les surprises qu'il peut y avoir euh, qu'elle peut nous faire à un moment donné comme ça, voilà, j'aurais vraiment absolument pas pensé me retrouver dans, dans ce genre de, de situation à revivre le passé en me disant mais putain mais j'ai j'ai été là, j'ai fait ça à un moment donné, enfin j'ai mis en avant son travail, je le connaissais pas enfin voilà, je trouve que c'est vraiment cool et ça fait vraiment plaisir de, de le rencontrer, c'est une personne qui est Très sympathique à l'écoute de sa communauté lui aussi qui cherche à faire des améliorations sur son jeu continuellement et là je tiens alors comme j'ai dit j'ai pas beaucoup joué à Spartan Firefight mais je suis sur la meilleure game que je n'ai jamais fait ça tombe bien parce que j'enregistre et normalement quand j'enregistre euh, c'est pas la meilleure game de base j'aurais voulu enregistrer et commenter en même temps Sauf que je me suis pas senti. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait sur la chaîne de parties commentées que j'ai pas réussi à trouver l'énergie, à trouver le truc de jouer sur un jeu que je connais pas trop et à parler en même temps. C'est super dur. Les personnes qui ont déjà essayé doivent le savoir. Il y a un, un truc à avoir que j'avais à un moment donné et qu'aujourd'hui bah, j'ai du mal à retrouver. Euh, sans doute qu'il faut en faire plus. Donc ça c'est à vous de nous dire, est-ce que vous voulez plus de vidéos gameplay À l'approche d'Halo Infinite, peut-être que certaines personnes d'entre vous ont envie de retrouver des vidéos commentaires sur la chaîne. Pas forcément sur Spartan Firefight, sur la MCC. Quel jeu sur la MCC est-ce que vous voudriez voir Sur Halo 5 N'hésitez pas vous aussi si vous avez des moyens de capture à nous envoyer vos games. Aujourd'hui, la Master Chief Collection est sur PC et du coup c'est vraiment facile de nous envoyer des, des games. Il y a le formulaire qui est en description pour nous envoyer vos... vos gameplay, tout simplement, je cherchais le terme. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut repartir, parce que de base il y a eu un coup d'essoufflement avec la Master Chief Collection, parce qu'il n'y avait plus de partage de fichiers, et ça devenait difficile d'aller chercher des games. Parce que de base, vous nous disiez, j'ai quelque chose dans mon partage de fichiers, on allait le chercher, et c'était nous qui l'enregistrons avec notre matériel. Vous, vous n'avez pas besoin d'avoir de matériel. Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus de partage de fichiers, ça devient compliqué. Alors le Xbox DVR est apparu, avec la, la Xbox One, et c'était un moyen qui a vraiment été pratique pour pouvoir capturer des clips pour faire des clipshots. Mais au niveau des parties commentées, c'est vraiment quelque chose de... Bah, c'est quasiment mort, du coup c'est souvent des gameplays de nous que l'on vous propose, et de base c'est vous, la chaîne c'est vous, et c'est vos gameplays qu'on est censé proposer, qu'on est censé montrer, et qu'on est juste censé habiller de notre douce voix mélodieuse. Pour ceux que, qui trouvent que j'ai une voix mélodieuse, par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce euh, Spartan Firefight en commentaire si vous avez eu l'occasion d'y jouer. Si je dis pas de conneries, c'est un jeu qui est très populaire au Mexique. Voilà, c'est particulier, mais il y a des. Je crois qu'Allo est vraiment populaire au Mexique. Euh, alors après, c'est assez frontalier avec euh, avec les Américains, mais ça m'a toujours amusé et ce jeu est aussi voilà euh, populaire au Mexique. Alors comme vous pouvez voir le tableau des scores, j'ai pas un niveau ultra élevé, je vous ai pas menti, j'ai pas joué énormément de temps, mais euh, je vais me rattraper, les parties sont assez rapides, c'est fun, ça change des jeux d'habitude et comme je le disais, c'est vraiment super agréable à la manette. Il y a différents modes de jeu comme je vous montre là, il y a même un mode forge pour forger vos cartes, des versus pour jouer avec d'autres joueurs. Enfin voilà, il y a plein de choses et c'est franchement super fun, c'est à tenter. En attendant, Allo Infinite Alors n'oubliez pas toutes les questions que je vous ai posées, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Est-ce que vous voulez plus de commentaires comme ça N'hésitez pas à envoyer vos propres commentaires, le lien est en description. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos Allo Salut à tous et vive Allo